Le quart, les l'extensore Ça, ça sera ton épreuve ultime, ok Yo, salut à tous, on est à la Redbox, à Angers, avec votre caprod Comment tu vas C'est vrai toi Un, Un peu tôt, tôt ouais, c'est vrai, il est 10h à peu près On va à le faire, Qui réveille euh, musculaire Il a accepté de tester le VTT trial, donc on va lui apprendre les bases du trial Moi, je vais échanger du coup, je vais ouais. essayer le BMX et puis on va voir euh, voilà, comment on se débrouille On va le faire tranquille, il y a des palettes derrière, donc franchissement, bunny-up D'ailleurs on va peut-être commencer avec ça. On va voir ce que tu donnes déjà, on va, euh, on, va, on va le jauger. Tranquille, parce que ce qui me fait peur c'est que c'est un peu mouillé et ça glisse. Et ça glisse sur les pédales. Et, et euh... tu n'as pas de casque, donc euh, les amis ne faites pas ça. Ouais, mais va se bon vas-y tu montres euh, peut-être les bas. Un, un petit concours de beignop. Là, On a bricolé un petit machin là, histoire de faire un concours de 100 hauteurs. On va voir s'il passe déjà à la hauteur. Franchement pas mal pour un débuté. Aucun échauffement. Oh. Oh. Wow. Ce matin... Une peur quand Genre, pas d'échauffement. Hein. Alors, non. moi, tu verras avec le trial, c'est impossible de faire ça. lever c'est galère. Ouais, du à la limite, on le fait soit en pédalant comme ça, soit on le fait vraiment à so l'arrêt ou... en mode faro arrière. Et... Voilà. Monte un peu. Position. Voilà, si tu t es veux. chaud. Attends, viens, j'essaie une fois avec ton BMX pour voir. Clairement, ma, je... limite, ma limite, c'est la hauteur de mon vélo, on va dire, à sauter. Ouais, on peut encore pousser un peu, mais pas plus. On va faire un truc. J'ai mon BMX dans la voiture, je vais essayer avec toi au début. J'ai pris le BMX puisque tout à l'heure, vous savez, il y a un skatepark ici. On va retenter le backflip. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il faut savoir que sur le parc Unicorn, à chaque fois, les gens ils sont en mode Je vais faire ça, ça, ça, ça, ça, et ils arrivent. Ils parlent et font rien. Ouais, non, parce que la courbe est un peu grande quand même, c'est dangereux. Ouais. Non, moi, le problème, c'est que quand je l'annonce, je suis obligé de le faire. C'est ça le problème. Ouais. Par contre, attends, je vais montrer le bon exemple aux gens. Je vais mettre un cassette. Safety first. Non, mais mais le pire, c'est qu'en plus, c'est sur des trucs comme ça, tu peux te faire très mal. En tu fait, la route, as la tête voilà ça passe, viens ça fait un petit concours Là on a la hauteur de la palette, après on pourra se le faire vraiment par dessus la palette Ouais mais je le sens pas trop ouais. Autant un cône de signalisation ça passe Non franchement ça ça passe ça fait bon, on vieille. va déjà se réveiller un petit peu Normalement si on passe là on passe la palette Yes Ça a un petit peu touché, t'aurais roulé sur la palette quoi Bah voilà on arrête de faire des vidéos Chaque fois que j'invite des gens je passe pour un con ah bah il s'est pas roulé en fait Voilà bon, c'est la même hauteur. Bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en démarque T'as d'autres trucs à apprendre 180 ça tu sais faire. Sur le plat Ouais, 180 Faki Ça vas-y on essaye. Moi bon, ouais, le freestyle c'est pas trop ma discipline donc euh... ouais, intéressant. Pour l'instant tu m'apprends et après c'est moi qui me vend le en tarpun. Faut pas que tu tires tes deux roues en même temps comme ça. T'arrives et, tout et voilà, ça, tu fais. Dégueulasse, ça, tu vas juste être dégueulasse et tu vas vraiment te louper. L'autre truc c'est vraiment le gros de tirer comme un bunny Tu commences à tourner et surtout tu regardes bien derrière. Quand, ouais on a, ça j'y arrive ça pivoter. Ouais. Et après par contre le shaki, euh, on verra comment tu te débrouilles Et tu tournes Ouais Voilà c'est ça qu'il faut faire Faites ça c'est bien J'aime ah. <rire> bien c'est les gars, faites ça trop sérieux Faites ça bien Ouais Hop, allez j'essaye Ah c'est ça 3-6 maintenant Par contre est-ce que vous voyez la différence entre son vélo et mon vélo C'est marrant, j'avais jamais vu, genre moi j'ai la chaîne à droite Et lui il est à gauche J'avais ah, jamais vu C'est une petite couronne Ouais, aussi. C'était un frein. J'ai un frein, j'avoue. Oh, enfin, allez, 3-6. Bah, enfin, on essaye le 3-6. Comment ça fait un. Ouais, voilà, ça fait un peu comme ça, Moscou. Pour une fois, là. Ah Regarde devant, faut vraiment que tu tournes ta tête, mais violent. Voilà. Putain, il est bon ce coach, Non, mais c'est juste une question de regard, en fait. Si tu regardes devant toi et que bah, tu te ton corps va pas piloter. Alors si tu tournes direct, tu cherches, en gros, à regarder devant toi et en passant par là, en gros, tu vas vraiment ouais, comme ça. Moi, en fait, j'ai un... un problème quand j'en vois des figures, genre je ferme les yeux, je pense. mon premier back je le faisais les yeux fermés et je disais bon, bon bah voilà, 3-6, c'est bon, c'est validé. passe au trial Oui Chose sérieuse, maintenant. Un sport d'homme Aïe <rire> Un sport après, avec des petits trous. Voilà C'est pas un peu un bah, vélo de course-poursuite. Bah, t'iras pas très vite, t'as vu comme ça, Mouline et Là, le moment où il y a c'est quoi il se chelou Oh ah. Alors bon, ça c'est mon trial vous le connaissez. Ce qu'on va faire, c'est les basses c'est l'équilibre. Qu on, on a un paquet, paquet de, de... Avec les deux freins Avec les deux freins, vas t'as le droit de bouger si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non mais l'équilibre, tu l'as, c'est déjà bien pour apprendre. Voilà. Euh, ok. <rire> je tente des trucs, hein. Ok, ça, okay, ça va Ok, bon, l'équilibre, ça c'est bon, c'est validé. On va commencer tranquille. Alors là, du coup, c'est pas comme le BMX, tu vas pas arriver avec de l'élan, tirer et monter. En gros, je te fais un exemple. Bah là, on va le faire sans frein, tu vois. En gros, l'idée, c'est moi, je prends à peu près un tour de pédale, je cabre mauvais pied, je pose assez rapidement et là, je fais mes ça, ça, ça va, oh, Ça, ça va avec une palette. Bah, on va mettre 2, 3, 4, 5. On a peur de tomber en avant en fait. Ouais, t'as vu, t'es vachement en avant. Hein. Oh putain. Un demi-tour, ton pied gauche, tu vas cabrer. Faut que comme ça en fait. Bah là, recule encore je un peu rêve. comme ça. Là, moi, je suis comme ça, je vais faire ok je vois un demi-tour. Là, je cabre. Et là je fais mon extension. Ah, du coup c'est peut-être ça aussi c'est qu'en VMX je suis plus. Bah pas. tu tires en fait, c'est bon, ouais. l'erreur de tout le monde en fait, là, tu cabres et là tu montes. Voilà. Il monte Il a compris C'est <rire> ça qui est frustrant avec le scale, c'est que tu vas mettre euh, des heures à comprendre ça. Voilà. Bon on essaye deux. Allez, salut <rire> Allez Faut vraiment que ça arrives à passer l'avant. Voilà, et là. Ça tu l'as. Ouais là, c'est l'arrière, j'arrive un peu peur. Mais... Et là après tu continues. Avec un poil plus d'élan, ça peut une technique. Ouais. Si t'arrives à cabrer après faut que tu arrives à avoir suffisamment d'élan Et là prends l'élan et tu pousses Voilà et Tu vois j'ai un peu triché C'est ça ah, c'est ça T'es en fait. ouais. obligé de... Au lieu de la faire vers le haut, fais la plus vers l'avant Je tu sais qu'en BMX quand tu fais ça c'est quand même chaud Faut plus souvent tirer l'avant ouais, ouais ouais ouais Et ce qui va passer... Est-ce que t'as un conseil en cas de chute Une technique pour bien s'attraper euh, Mettre un casque Ouais. Ça, mais ça on s'en fout apparemment. C'est pas grave. Après il est conscient les gars voilà, il est grand, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Moi j'ai mis un casque pour lui. Voilà, donc je fais pas Alors de machine. Mais de un en général quand je n'ai pas eu tout le spot dans des gros skate park je réfléchis même pas, je mets un casque. Ouais. Mais quand tu fais ta petite session euh, tranquille sur des palettes, tu vois, bah tu sais quoi c'est quand gros mais... accident, j'ai eu un traumatisme crânien, c'était en faisant le con avec mon frère dans une descente et j'avais pas de casque et un vélo pourri et voilà, c'est là où ça arrivait. Bah tous mes potes c'est ça en fait en général voilà. c'est ils sont chez eux, ils font de la merde et c'est un peu le cas aujourd'hui quoi, on est chez toi, de la merde et voilà. Non, enfin, mais ça, ça va. va. Non, alors en fait, le trial, franchement, tu te fais rarement mal puis t'as vu, t'as pas d'élan. Crains pas grand chose au pire. Ouais, vélo, alors là, ouais, la chute peut être impressionnante, mais tu peux pas non plus. Ouais, voilà. Après, c'est vraiment pareil, bah c'est comme le BMX, c'est le regard là que tu veux passer. En fait, c'est vraiment, tu vas regarder loin et tu dis, faut que j'aille là-bas. Et peu importe ce qui se passe entre tes jambes, si le vélo il galère un peu, c'est pas grave, faut, faut avancer. quoi. Oh là Faut que je remonte. Si t'arrives à cabrer, franchement, avec l'extension que t'as fait tout à l'heure, easy. Et là, là, tu l'as fait. Bon. Mais euh, je pense que je vais galérer là. Et là. Voilà! Allez, c'est bon, voilà. Ah, c'est sûr session! Tu te un terrain de triangle derrière là. Ouais, ça va le faire, hein. ça, ça peut le faire. Et puis ça coûte pas très cher. <rire> c'est ça, chercher des palettes et. <rire> Bob, bah, bah, franchissement, on a fait. J'ai envie que tu saches sauter sur la roue arrière. En rebond? Ouais. Ou en tout cas, cas faire des roues arrière. Comment ah, en ouais. rebond, tu veux? Allez, 5 ça serait bien. 5? Ouais, 5. Déjà, est-ce que tu arrives sur le plat? J'ai vu tout à l'heure, c'était un peu galère. Et là, bien là. 1, 2, 3, 4. Bon ok, allez, c'est bon la vidéo est terminée, ciao Là ce que tu peux faire, ce qui, ce qui est bien pour apprendre à sauter sur la roue arrière c'est que tu pars la roue avant ici et tu refais le même balancier et en fait tu vas chercher à reculer avec des petits sauts et tu mets un peu de pâle pour avancer Là, allez ah, je te fais au début, voilà, t'as fait tout à l'heure Voilà, et là, dès que tu sens que t'as bien reculé, tu de repédaler allez, putain, non. Et là tu lâches, lâches le frein et tu pédales Oh, c'était dangereux, moi. ça hein Attends, Regarde, l'idée, c'est ça. Tu arrives là, tu cabres ici, là, hop, tu te mets en arrière. T'as vu, bras tendu tac, tu sautilles. Et là, tu lâches le frein et tu fais. En gros, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, tu te faire ça, Tu Allez, salut Et là, tu fais. vas-y, lâche. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour les gens à la maison. Vous pouvez vous entraîner comme ça. Et là, vas-y, lâche. Voilà ah mais après on peut faire un coup de frein. Et okay, bah ouais. En ouais, fait c'est en fait, ça le problème, c'est que tu peux est mettre, pas ouais. assez raide. Ouais faut mettre en tu... arrière, ouais. coup de frein. En plus et avec ce vélo là, euh... toi, le point d'équilibre est vraiment très haut tu vois. C'est pas comme en BMX ou quoi. Ouais mais comme j'ai eu beaucoup de chutes, tu sais un peu conne où tu. Tu ouais, ouais, à travers Ouais. Toi tu connais pas trop le frein et tout. Euh... Un peu bon on est pas mal. Qu'est-ce que je peux te faire faire d'autre Maîtrise un peu. Je vais te faire, faire monter les deux palettes, petit parcours. Il n'y a pas de sel. Non, pas de sel. C'est très chiant. Ça, ça sera ton épreuve ultime, ok ça, ça va, hein? Là, ça, ça, ça va un peu moins. Allez. l'aise? Pas... Donc, l'idée, tu l'as compris. compris? On va associer les deux techniques, c'est-à-dire franchissement, cabré et extension pour passer la faille ici. Le but du trial, c'est de franchir les obstacles avec aucun pied au sol. Okay. Donc, en gros, là, c'est un peu une zone de trial comme tu pourras avoir en compète. Il faut que tu arrives au bout sans poser de pied au sol. Coup de frein? Comme oui. tu veux. Là, en gros, il n'y a plus de style, c'est uniquement de la technique. Ah bah ça, rien n'a pas eu, ça au début. Hein. Là, extension, hop, là, tu cabres pour passer. Voilà ah J'ai peur hein Maintenant qu'il y a un trou, tu l'as fait ce quart pédale pour cabrer. Il pas arriver trop vite. Voilà, roule roule, vas-y, vas-y enchaîne. Là, le cabrage. Ouais. Et c'est surtout là en fait après comment je fais. Et là après tu refais l'extension que tu as fait un peu la même que, que pour franchir. Hop, ça, peut okay, ça aller pousser le vélo en avant. Si, si, je vous l'annonce, mais je vais pas le faire. Hein. <rire> je vais mettre doux en et je vais me balancer en avant. Vas-y. Et avec tête, imagine, imagine un peu les jeux vidéo de, de vélo où les gars, il est comme ça. Ah Ouais, un, ça, ça Oh putain. Qui a mis cette soirée Là. Allez, vas-y. Le quart, L'extension. Oh ah, mais là, c'est la peur. Ouais, bah ouais. Là, je pense que c'est la peur. Parce, Parce que, que si tu posais avant... juste avant, tu refaisais dans l'extension et c'était bon, t'as juste à rouler. Même là, te concentres presque même pas trop à faire une extension. Tu verras si tu laisses traîner l'arrière. Tellement des gros trous que ça ouais va absorber ouais, à... ça, ça, ça un peu. C'est qu'en BMX, t'as pas les gros trous Ouais. Là. Le regard, loin, loin, loin devant. T'as ce trou là. Si. <rire> en BMX, vraiment T'as ce passe. trou Ouais. Y'a après a un trou là. Voilà, c'est là qu'il les faire. Ouais. En, en fait, c'est <rire> pas que tu cartes C'est bon. Là. Vas-y, enchaîne. Allez. Là, l'extension. Ah. Voilà. Hop, là, tu t'enchaînes, regarde loin, pédale, juste tu pédale. Oh, oh le mec, j'ai cru, il allait faire roue arrière, sortie arrière. Bah, là, je on lui aller a aller. pas demandé autant. Hein. Ça aurait été beau, hein. La mise sur elle, la mise sur comme ça. Oh oui! Oh Check, yes, excellent, double. Franchement propre, en plus arrière arrière, en mode mixer en fait c'est les... parfait quoi Je vais te tracer, ouais, ouais. <rire> là j'ai vu, j'ai senti le mec qui s'est dit, vas-y bah les couilles, j'envoie, j'envoie Bah se après pas ça derrière. passe, hein. franchement Et ça propre, pas bien. en plus arrière arrière, bah si Parce qu'en fait nous, on... là on aurait fait roue arrière, sauter arrière, un peu comme tu as fait Sauf que du coup, tu l'as un peu fait en mode j'utilise pas les freins, je verrai ce qui se passe quoi Bon bah voilà, session trial, on est pas mal, qu'est-ce que t'en as pensé Bah nickel, nickel, je pense que euh, c'est pas des du enfin c'est bon pour ouais, commencer mais voilà. je pense avec des vrais trucs de trial je veux vraiment t'amuser à prendre euh, clairement euh... après tu sais tout ce qui touche euh, tout ce qui sort un gamin d'être de, devant un écran ou de sortir ouais. et faire un sport ça ouais, me va donc euh... Ok c'est validé Euh... On va Ouais vas-y vas-y Petite session faire, du coup euh... on échange maintenant c'est à lui de m'apprendre quelques tricks sur euh, le skatepark oh, bah est Juste backflip J Juste backflip ok allez c'est parti oh yes oh Vous le savez il y a 3 mois et demi, 4 mois je me suis cassé la main en tentant un backflip donc aujourd'hui il ne faut pas rester sur sa peur, on va le tenter. J'espère qu'il va me motiver pour le faire et puis on va voir.